bonjour à tous démonstration du mode défi libre on crée notre défi sur le site web tarot.fr espace compétition donc vous allez sur la gestion de l'équipe lancer un défi libre ou bien sur l'onglet compétition deux équipes vont s'affronter je suis l'attaquant de l'équipe numéro 1 je vais jouer contre les trois défenseurs de l'équipe numéro 2 et au même moment l'attaquant de l'équipe 2 jouera le même parti contre les défenseurs de mon équipe ainsi, on pourra voir si je fais un meilleur score que l'attaque en 2, avec les mêmes cartes. Si vous voulez vous confronter à un ami, vous inscrirez son pseudo comme attaquant 2. Ici, je complète avec Lio. Ce sont les bots qui vont jouer. Je vais essayer de mieux jouer que bot 4, avec les mêmes cartes et contre les mêmes joueurs. Mes partenaires sont bot 1, bot 2, bot 3. On verra ainsi qui s'en est mieux sorti. Voilà, le défi est créé. Lançons le jeu sur l'espace compétition. Alors, je me connecte sur l'espace compétition. Je recherche ma table, et effectivement, je la trouve avec Buzz marqué dessus. Je clique dessus pour la rejoindre, et nous voyons qu'il y aura une donne qui démarrera dans 10 secondes. C'est parti. Donc n'oubliez pas, en regardant ce que j'ai en main, Bot4 a exactement le même jeu, et il est en train de jouer la même partie simultanément. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme écart Alors, je vous préviens, hein, le but c'est pas de vous montrer comment on fait pour un écart ou comment on fait pour jouer, euh, je ne suis pas bon. Je vais juste jouer pour vous montrer ce qu'est un défi, c'est tout. Allez, je prends du roi, je vais lancer un atout intermédiaire pour voir un petit peu ce qui tombe. Encore un atout intermédiaire, bon, allez, ça suffit. Bon, la dame c'est gentil. J'ai acheté pour rien. Bon, ça y est, j'ai plus rien. Donc, ça va vite se terminer. Et ça va pas être génial, puisque tous les points sont sauvés. Voilà, vous pouvez voir que l'équipe Buzz reste à 0. C'est la ligne rouge en bas. Tandis que le Bot 4 marque 3 points de match. C'est la ligne bleue qui monte. Le score actuel 0 à 3,162. Voyons le détail. Moi j'ai fait moins 92 et lui a fait moins 82. Avec les mêmes cartes. On chute tous les deux mais lui s'en est mieux sorti avec les mêmes cartes en main. Le calcul des points de match est expliqué sur le troisième onglet. Allez on continue avec la, don la donne numéro 2 une garde car je n'ai pas autorisé les surcontrats dans les options lors de la création du défi. Bon alors je vais écarter les cœurs et les carreaux. Et puis un petit trèfle pour compléter. Il trouve ma coupe tout de suite. Fidèle à mon habitude, un petit tour d'atour intermédiaire. Carreau de nouveau. Bon allez je vais lancer mes piques pour essayer de les faire couper. J'ai quand même pas énormément d'atouts. Bon, voilà, là, ils vont commencer à couper, je pense. Ah, bah, le petit est parti. Ouais, là, je m'excuse. Sinon, je vais être obligé de mettre mon 21. Et je vais plutôt le mettre ici, tiens, d'ailleurs. Pour rien. Tant pis. Bon, mais bah, il me reste plus que mon roi de trèfle. J'espère que je vais le faire. Ouais tout juste. On voit sur la donne 2 que j'ai marqué moins 54 alors que Bot 4 a marqué plus 62 l'un a fait le contrat, l'autre non cela s'appelle un swing car l'écart énorme 116 points donne plus de 10 points de match à Bot 4 1770 qui viennent s'ajouter aux 3 qu'il avait déjà ça fait 13932 à moins d'un miracle bien sûr je ne pourrais pas le battre le rouge sur la feuille de match est d'ailleurs là pour me rappeler que je dois être rouge de honte Allez, on va quand même faire la donne numéro 3. Ouais. Bon, allez, carreau trèfle. Et évidemment, il tombe sur ma coupe. Ça, c'était attendu. Mais ça me permet de pousser. Ouais. Euh, oh, oh, oh Ça, ça fait un peu peur. Bon, alors là, qu'est-ce que je fais Je tente. Allez, je tente. Bon, bah voilà, le petit est venu. C'est déjà pas mal. Bon, bah maintenant, je pense que j'ai plus rien à faire qu'à attendre que le jeu se termine. Voilà. Ah, cette fois, c'est l'inverse. J'ai gagné ma partie de 3 points plus 56, mais pas bot 4, à moins 54. Le swing est dans l'autre sens, c'est moi qui empoche les 10 points de match, et la ligne est verte. On le voit ici sur l'onglet évolution, où la ligne rouge grimpe, tandis que la ligne bleue stagne. Première donne, il a augmenté, deuxième donne, il a augmenté, troisième donne, il stagne, alors que moi, je monte. Je suis encore au-dessous de bot 4, mais le match n'est peut-être pas perdu finalement. Allez, on va continuer avec la quatrième donne, car je vous le rappelle, j'avais choisi de créer un défi en 4 donnes, donc à peu près 15 minutes de jeu. Évidemment, vous pouvez choisir un défi en 8, en 16, en 32 et même en 256 donnes selon la capacité de votre vessie. Alors, c'est parti, on y va pour du cœur, que je vais jouer à fond. 18 déjà. Alors, je coupe je coupe encore le petit est parti bon, là, il me reste plus beaucoup de cartes euh, tant mieux, je vais pouvoir faire ma dame voilà qui est fait Voilà, j'ai fait ma garde de 4 points, soit 58 points marqués. Il m'est proposé d'aller voir les résultats sur le site web. Je vais y aller bien sûr, mais dans quelques secondes. Bot 4 a fait moins bien car on voit que c'est la ligne rouge qui monte. Mais j'ai quand même perdu le match, 12,937 contre 13,932 pour Bot 4. Une possibilité intéressante de ce jeu est de pouvoir revoir le match sur le site web. Donc, Je vais cliquer sur oui. voilà la partie que j'ai jouée on voit à gauche de l'écran les sélecteurs de donne 1, 2, 3, 4 table 1 c'est moi, table 2 c'est moi de 4 et puis il y a la possibilité de télécharger les donnes pour les rejouer si on regarde le déroulé de la première donne moi j'avais choisi d'écarter 3 piques, 3 trèfles voilà Et je regarde les cartes de bot 4. Ah bah il a fait pareil. 3 piques, 3 trèfles. Alors il entame carreau qu'il prend du roi, puis il relance du 12 d'atout. Et moi... Tac. Je reviens. Pareil. Carreau, 12 d'atout. Ensuite, je repars du 2, et je relance encore un coup à tout, le petit se sauve. Lui, au contraire, il prend du 3, et il repart pas à tout, il démarre du roi de cœur, et c'est certainement ça qui fait qu'il a gagné. On peut regarder ensuite la seconde donne, j'ai écarté les cœurs, et il a écarté 5 piques, et c'est bien lui qui avait raison, mon écart était mauvais. Avec les boutons suivants et précédents, on peut faire avancer ou reculer le déroulement de la partie. C'est terminé pour cette présentation, j'espère que ça vous a donné envie de faire un défi libre. À bientôt sur WebTarot.